Hey, hey, hey Salut, j'espère que tu vas bien. Je me présente si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne. Je m'appelle Caroline et je suis très, très enchantée que tu aies appuyé sur la vidéo et qu'on puisse passer ce moment ensemble. Si c'est pas la première fois que tu viens sur la vidéo et que tu es déjà un abonné, je te fais plein de petits coucou. Souvent... Euh, et la Bible bah, le dit du coup le fait comprendre aussi on peut comparer la vie chrétienne à une course il y a différentes courses, on est d'accord, des courses en équipe mais des courses individuelles et il y en existe deux grandes dont souvent on parle c'est quand même le marathon et le sprint, moi je compare la vie chrétienne souvent à ces deux courses là des fois tu des sprints parce que bah tu es déjà prêt à avoir la bénédiction, donc Dieu va te le donner, c'est le moment Donc vas-y, tu as le sprint, tu as l'envie, c'est le moment, bah pas tu as ton truc Mais des fois tu as l'envie, mais c'est pas le moment Mais Dieu en fait il peut pas te donner quelque chose Alors qu'il sait que si tu as cette chose tu vas mal à gérer Parce que frère t'es pas prêt Donc il va te faire courir le marathon Et dans ce marathon tu vas devoir apprendre, à te construire Et à la fin de ce marathon tu auras ta bénédiction et tu seras content d'avoir passé sur la marathon parce que en fait tu auras les épaules pour porter la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu vois, et euh, c'est nécessaire. Il ne faut pas toujours vouloir un sprint. On ne doit pas douter. On court notre propre course. On ne doit pas regarder à droite. Qu'est-ce que l'autre court Qu'est-ce que l'autre court pas euh, Pourquoi l'autre a ça déjà et moi non On n'est pas en compétition. Je ne suis pas en compétition avec ma soeur. Je ne suis pas en compétition avec ma cousine. Je ne suis pas en compétition avec cet étranger, tu vois Dieu nous met en concurrence avec absolument personne. Chacun sa saison. Chacun sa course. L'important, c'est d'y arriver au bout, au bout de la course. Pour remporter le prix. Je là. Je te souhaite une bonne journée. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter si tu veux. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Bye bye!